Pour cet exercice, il va falloir configurer l'outil d'insertion automatique donc en allant dans « Outils »,« Options d'autocorrection » et l'onglet « Insertion automatique ». Il y a différentes options. Celle qui est surtout importante, ça va être surtout de diminuer la longueur de mot minimum à 5 lettres et on accepte avec la touche « Retour », également appelée la touche « Entrée ». Et lorsque l'on commence à taper le mot, nous voyons qu'il euh, qu s'indique en entier et nous validons en appuyant sur Entrée. Le deuxième exercice est un autotexte. Donc pour créer un autotexte, la première des choses à faire, c'est d'aller dans Édition Autotexte de créer une catégorie. Dans Catégorie, donc on lui donne un nom. ma catégorie l'endroit où elle est enregistrée donc le mieux est d'utiliser la deuxième option de chemin puis on clique sur ok nous voyons qu'ici elle s'est bien indiquée dans les catégories mais pour l'instant elle est vide donc nous sélectionnons tout le paragraphe que nous souhaitons mettre en autotexte nous allons dans édition Autotext, et nous lui donnons un nom. Ici, je vais l'appeler texte. Puis dans Autotext, on sélectionne Nouveau. Nous remarquons que le raccourci est le raccourci T, indiqué ici même, ce qui va nous permettre de l'appeler. Je ferme, et lorsque dessous, j'appuie sur la lettre T, et je fais F3 par la suite, nous voyons que le texte est inséré automatiquement.